Ce jeudi à 19h, je vais vous donner une masterclass sur les fondamentaux du marketing. C'est un atelier de deux jours que je facture des milliers d'euros euh, normalement, mais là je vais vous donner l'essentiel, l'essentiel, et c'est un gros défi pour moi en seulement une heure. On va notamment voir les cinq tactiques incontournables pour attirer des clients sur Internet, ok Cinq tactiques parce qu'il n'y a pas une seule solution, il y en a plusieurs. Et l'idée, c'est de mélanger un peu ces différentes solutions pour attirer des clients. Deuxième temps, on verra la méthode incontournable pour trouver les meilleures tactiques, les meilleures astuces, les meilleures euh, manières d'attirer du client de manière absolue, ok Pourquoi Comment on va faire ben En fait, on va faire un truc. Euh, qu'on n'a pas le droit de faire quand on est à l'école, mais dans le business, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle du benchmarking. C'est de, ben, en gros de tricher, de voir ce que les euh, concurrents font. Je peux, alors si vous dites non, ça ne se fait pas, surtout, surtout, vous ne dites pas ça. Ça montre une pensée limitante. Et d'ailleurs, c'est le troisième point. On va voir le mindset à adopter, l'état d'esprit à adopter pour réussir dans le marketing. Mais voilà, ce qu'on va faire, c'est que, bon, on va voir ce que les concurrents font. Est-ce que ça marche Et si ça marche, il faut faire la même chose qu'eux. Parce que pourquoi vous croyez que les concurrents réussissent dans leur technique marketing C'est parce qu'ils sont inspirés des autres. D'accord Tout simplement. Donc si vous, vous ne faites pas ça, vous passez à côté de quelque chose de très important. Donc on verra la méthode à utiliser pour faire ça de manière éthique hein, quand même. Okay. On, on ne triche pas vraiment. D'accord On rien dit les gars dans ce que je vais vous annoncer. Ce sera aussi l'occasion pour moi de répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions sur le business en ligne, sur le marketing, euh, des questions individualisées, je serai là pour vous répondre en direct. Et enfin, euh, j'en profiterai pour faire une annonce pour un nouveau programme que je lance cet été. Euh, ça va être du très, très, très lourd. Il n'y aura que 15 places. Donc, euh, bah, plutôt vous venez. si vous venez à ce webinaire, vous serez tenu au courant parmi les premiers. Allez, je vous dis à très bientôt, à jeudi. 19h pour le la masterclass les fondamentaux du marketing